Bien moyen quand même. Faudrait qu'on tombe sur Jazur pour qu'il puisse nous donner ville Putain! Ah bah! Ah nique sa mère! Bah, C'était vraiment la top chez eux. Pourquoi je leur ai dit? Ouais, j'ai un truc de jump boost. Euh, go faire euh, les potions de... de spin, mec. Go trouver le sable. Putain, ton frère il est mort, c'est trop que est mort, on est tellement mal, mec. Oh euh, la euh, vache. En plus, je lag. Vas-y, prends, je, je cover. Putain. Oh. ils nous ont ouvert alors qu'on était mieux stuff. Hein. Mais ils sont mieux, ils sont, ils sont beaucoup plus forts, mais c'est des joueurs chez Fer et tout. Alors, hein. Tiens, on en a tué un. Ouais. En vrai. Tiens, pause. pose. Ah. j'ai Il y en a deux derrière, si tu veux. on a pas besoin de la jump boost. Euh, j'ai la speed, du coup. Et puis, charge toi sympa. T'es sûr que t'es pas la top euh, Je promets que je suis pas la top, mec Mais de toute façon, si tu me tues, on est dans la merde et je suis dans la merde. Oui bah oui. C'est pour ça que je te garde, non je rigole. Ouais bah ouais c'est ce que je suis en train de me dire. J'ai bien senti le message, je suis avec Pegafid toi quand je t'ai vu t'arrêter. De quoi Ouais ouais hum... Dis fais les.. De toute j'ai besoin de toi pour faire les potions je te y a Y'a un mec à côté. Fais les potions maintenant. Bah, attends mon mec. J'ai entendu un tic Moi aussi What C'est quoi cette montagne hein Ok good, vas-y go T'as de quoi les allonger Coup, un kill, ah C'est qui le spec là J'ai tué qui Non, c'est moi qui ai tué. Tu veux quoi lui Ah oui, j'ai tué le dark gogo Euh, No effect mec. Bah attends. Oh euh, le bruit, je crois que c'est moi, j'ai dégagé, j'ai remarqué, j'étais pas bah, mal. On se fait trois chacun mec, on peut pas plus. T'as qu'une capelle Oui. T'en as qu'une aussi Deux. De toute façon on peut les voir maintenant nos speeds. Hein. Tu voudrais Pas zéro, mec, hein, tas malade. hein oui, bah ouais, tu veux qu'on fasse quoi? Pour qu'on qu tombe sur une top seule. Euh... Ils ont plus de vie, hein. soit il a plus de vie. Mais moi, j'ai pas fire. T'as une fire en rab? Nope. je peux récupérer cet mon frère. Go se rapprocher, mais c'est un trop. Ah, moi, j'aimerais bien juste tourner autour. Et hein. ouais, c'est un signe, les deux, les deux fondats euh, ensemble. Ouais, ouais, on win. Ah, dommage que je sois top 1. Hein. putain. Eh, ce qui est bien c'est que dans la team de Nulele là, il y a, y a encore les deux top hein. Ça peut Celle bonne... de Pierre Carré aussi. Au moins une top. En, vrai, en vrai, on est bien juste pour ça. <rire> Pour cette truc qui a bugué toute la game et du coup qui est mort. Pourquoi s'est Je t'ai dit euh, qu'on devrait euh, tuer auto de Non, mais je mais... sais pas pourquoi t'as voulu y aller. Euh, je suis sur les roses, mec. Ils étaient moins stuff, mais ils sont trop forts. Mais même, genre, euh, en, en plus, je leur ai laissé faire leur team, c'est-à-dire ils se connaissaient tout, mais tiens, genre. Je euh... <rire> sais pas. J'étais chaud, j'avais 5 gappels. Je pense qu'ils me casse les couilles, c'est que j'ai buté okay. une de leur top. Quoi. Okay. Et tu leur as dit, c'est ça qui. Est... Pas... Ouais, j'ai fait le connard. Je sais pas pourquoi. En fait, je pense. Ouais, je sais pas. Bah, jamais du. L'avantage c'est que maintenant on a des potes. Que okay, du coup, entre les mecs qui jouent ce Visteka Visteca et tout, genre. Ah ouais, ouais moi ils me posé saut de l'ave, mec, un instant, hein. je suis arrivé... Euh... Oh mort, <rire> on a dit chill, mon gars, il tryhard. Hein. Faudrait, Faudrait qu'on trouve Negopo et Soïd, je pense. Euh, le connaissant Negopo et Soïd doit être ouais, bien, stuff hein. Bah nous aussi on est bien <s> stuff <'étudiant> en vrai ouais. oh. ok. Moi, je suis full P2. Ah, moi bon. Par contre, si t'as une petite P2 en 3, hein. Non. Euh, non, ça se rapproche, rapproche trop, hein. Goh, c'est un Tout le tour de la map, c'est ça qu'il faut faire. On peut pas faire plus, mec. Bah oui, là on va zéro, on est mort. Hein, de toute façon. Donc, euh... Il y a un village, genre il y en a, ils ont eu village. Non, je voir juste il y a les bibliothèques. Ça sert à rien. Bon, on a rien à faire, mais je veux juste voir si ils ont été prises. Ouais, il y a des blocs à côté, mec. Ouais, bah rip. Il y en a, ils sont. P4 ou P3 enfin, en plus c'en est une avec des biblio quoi Attends, il y a de quoi faire un cheval Il y a horse off Avant? Ah bon oui Bah je voulais optimiser le non tryhard tu vois mais... Oh, mais faut mettre un truc sur le love off en vrai on Attends on je. Peut, Il y quelqu'un. sûr Ouais. J'ai entendu un bruit de clavier. Ou alors c'est un spec. Et voilà. Oh. C'est le moment mec. Oh non Ah si c'est le moment, je sais pas. Il y en a, ils ont dit, là. pas une bonne idée. Encore 3 minutes de speed, mec. Ça fait déjà 5 minutes Ah ouais. Oh la vache. Et moi, je crois que j'ai l'épaule déboîtée, nos fake. Hein J'ai l'épaule déboîtée. Pourquoi Bah, j'ai trop mal, mec. J'en peux plus. <rire> Bah, Éloigne-toi, il y a des gens là-bas. Comment tu sais Là-bas, j'ai vu au 0-0. T'as vu Oui. Ouais. Pas vu qui c'était, mais j'ai vu un bonhomme. Ouais, mais s'il était seul, mec. Non, il y a personne seul. Après les roses, ils sont trois. Hein. Oui, non, mais il y a qui... Pierre Carré. Et Pierre Carré, Gonelios, ils sont bons. Ouais. Et à mon avis, s'ils si s'entretuent pas, Gonelios et tout, c'est que c'était soit il top, hein. Donc là, on est vraiment dans la merde, mec. Hein. Ah, ouais, je peux te spiller. Ah non, je peux le voir. Là, honnêtement, les roses, ils peuvent gagner. Si hein. c'était pas de la top. Ah euh, ouais, les rouges. Hein. Ouais, ils régènent encore. Non, mais les rouges, il y a encore deux tops, gros. Et les rouges, ils sont fous, hein. Ils ont pas. Il, il y a encore deux tops chez eux. Ouais, ils sont fous. Oui, bah, justement, euh, eux, y a ils moyen, sont vraiment y a bien. moyen d'attaquer, hein, les rouges. Enfin, non, je pense pas, mais. Hè, on a fait le tout le tour. <rire> Attends, je me rappelle de cet endroit, j'ai posé le, co le bloc là. Voilà. Ta oh gueule, toi. toi! Défense des chevaux. SPA! Ouais, il me parlait trop mal. <rire> Oh, je l'ai touché, j'ai voulu le caresser il m'a fait ah! ouais, wow. Ta gueule Toi par contre ça, ça méritait pas tu vois C'était un poulet, il était pas halal <rire> <rire> Ça fight hein Ça fight 2 vers 0 ouais. les, jaunes, les jaunes et les roses oh, il les défonce Non, oh non il se fait défoncer Pierre Couturet vers 0 et on dirait. Oh putain! Oh non, mais ça c'est tellement mauvais. Ils sont là, là là! Là là oui, Mais tu restes encore! En plus, ça fait. Non, les gars, non, pas maintenant, s'il vous plaît! Pas en, en firefight! Mais venez pas clean genre, Sérieux on clean pas oui, Mais si si, si regarde, mais on est es tous à deux coeurs, on, es ben oh, on est tous à deux cœurs, t'es <rire> bah, si, ouais, ça Mais on vraiment sérieux là Richard, on est tous à deux coeurs Mais sinon on fait jamais, on vous charge ça, ça, depuis ça, ça, tout, tout, tout, tout à l'heure les gars Bah rien à voir mec, on est au 0-0 depuis la tu vois quoi Laisse nous au moins loot le stuff Salama le coup Salama le coup Nulélé Salut Désolé il a nous eh hey mec, t'es vraiment un bâtard, tu que sais, je voulais pas le buter tu, tu, tu, prends, la déjà, res... hein. tu prends la responsabilité, j'en ai rien à foutre. <rire> <rire> non mais mec, j'aurais pu, je, pu je la finir. Je sais pas, je sais, je. Mec, euh, on sait pas quoi faire là, on est deux, on regarde, ils sont fous. Non là. mais tu sais que j'aurais pu la finir, hein. no fake. <rire> J'ai voulu te le laisser prendre je parce que comme bah... ça, c'est oh, toi qui la prends la la tout dans la gueule. <rire> les pouces rouges Ah moi les ai pouces rouges Non mais regarde, je l'ai fait pour ça, mec. T'as pas en go fresh, non ils sont là. Je Attends, mec, les roses, on peut. Oh, on aurait dû continuer, mec. Tu sais qu'Onelios, il était à 3 quarts. ils dit tout à l'heure, si les pendiams, ça confirme un truc. T'es sûr oui. oui. Euh, bah du coup, est-ce que, est que quelqu'un peut me donner des bateaux à faire Tiens, regarde, barre-toi, Partons, barre toi Non, non, mec, mec, mec. La top, elle peut agir à tout moment. Mais même. Mais si. On reste loin, on reste loin, on sait un peu où ils sont aussi. Là, ils peuvent nous entendre, ils peuvent nous voir, on est mal cachés là-haut. Ils ont une plaine là, c'est pas intéressant Oh putain y'a des gars les gars les gars Non on est gentil Shadow, Shadow, on... Shadow Non non Shadow, <rire> Shadow <rire> <rire> <rire> <rire> Copain, copain Vas-y cours, cours, cours Par contre ils sont mal stuff hein, on est d'accord sont... Non mais là ils sont stuff mec, ils ont récupéré le stuff Par contre, euh, attends, attends, attends, t'as l'enchante Ouais Vas-y passe <rire> On va se faire un de ces trucs mec Velba, il a... Velba, il a épée de jam, ça. Euh, il doit avoir Sharp 3. Ouais, t'as cru que c'était la banque ou quoi J'ai pas. Attends, je peux faire. T'as pas 4 levels Si, tout pile. Vas-y, Non, mais t'es top. Attends, j'ai pas remarqué tu viens de me faire faire un Power 2 avec un arc comme ça 105 de flèches mec que je peux utiliser. Putain la mort. T'as récupé sa gap à la, la meuf J'en ai une. T'as pas récupé sa gap Mais j'en ai qu'une aussi. J'ai mangé mes pommes. Ouais si ils ont récup du stuff les autres bâtards Par contre ils ont deux tops On peut gagner mec on peut gagner on peut pas gagner ah. Non Oh faut tuer les roses mec on aurait dû les tuer genre Ouais on aurait dû les tuer 20 fois mec en vrai Putain Je suis désolé mais il a non on pouvait pas te laisser comme ça quoi genre Vous étiez trois et tout vous aurez pu largement faire quelque chose après genre Moi j'ai pris la première que j'ai vue Ouais Ils sont là bas Attends, attends, attends, regarde vers moi Mec La distance entre nous est trop loin pas du vrai. trop Ah c'était Beast Ah désolé Je m'en fous, je suis dans les 11 derniers On aurait dû les débuter, mec. Et les rouges sont tellement bien. Ah merde, on a oublié de, de préciser. Moi, j'aimerais juste que ça soit Valbagne ou les tops c'est tout. Oh Musury oh un... <rire> Non, non, il... C'est les rouges, Casto Bichard Mais pas, pas les rouges pas, suis... On attend que la top, elle parle. Ça, elle fasse quelque chose. Mais voit... elle va rien faire, la top. Mais ils sont deux, mais bien sortis, ils vont faire quelque chose. Ils sont peut-être pas dans la même team. quelqu'un, les potes aussi. Mais bon? Non, je viens de récupérer des fioles. Ils sont ici, les autres. Les gars, on se poursuit par une team de 5. Vous voulez pas plutôt les fighters Avec nous? Bah. Ouais, c'est bon, vas-y, go, Ils auront récupéré toute leur vie, c'est intéressant. Nous, on a dû les Ouais, bah, Bon oh bah alors on veut bien vous ah quand euh... Ah bah non va bah non. Ah. Attends, mais... Il est seul là hein, non ouais. Non il est pas oh seul Non le non, le non le il est pas fait. seul Il est seul solo Mais pourquoi moi Ah il fait <rire> <pas rire> mal. Ah, il, <rire> <pas rire> il, il, il, il a un power 4 au moins Oh mec J'ai fait un Non est dans la merde coucou Ah vas-y donne tes fesses s'il te plaît Oh laissez-nous Et la top, faites quelque chose chez vous là Putain faites pas chier eh Pierre! Passé, passé, passé, il y a des gens là-bas! Bah oui! Pega, pega Non, on part pas! Bon. On s'est séparés! <rire> <rire> <rire> <rire> Copain, et mieux de toi le spec, la vie de ma mère! Le spec qui est là, là, mieux de toi! Shadowbass il a plus des coeurs. Ou c'est Lucas Caragen, mais il a plus des coeurs, je crois. Putain, mais faites fait Orange, slowhead! je tire, te mets pas devant Attends, attends Wouh Ah qui c'est C'est en plus Oh ça tire, ça tire Ah mais les pu j'ai... Hit. c'est les verres... Non, l'autre côté, l'autre côté L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, Ah! Cours, cours, cours, cours REN Ils trop fous. il trop L'autre côté... Oh non, a la bordure Putain, la bordure Quand je cache derrière la bordure c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est la bordure. <rire> on, est non, avance, on nous protège. <rire> Avancer, on, a, <rire> on a un guerrier. putain de shield, mec. <rire> <rire> Avancez, guerrier. Les rouges les sont trop. Ah. Mais, mais, mais les rouges, putain, c'est quand que la top a fait quelque chose, quoi. Fiché. Les deux tops, mec. Les deux tops. Attends, On a fait que courir la game. Mec. <rire> non, moi je suis à deux kills, allez. un, ah, mais... Oh ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, c'est non, non, non, non, non, non, non, Oh la vache. non, non, récupère du Il est, il est pas bien, hein. m'en fout, je le clean. Là-bas, là-bas, là-bas, là-bas. Eh, hey, mais laissez-moi! Je <rire> suis pas là! Le badass! Je <rire> suis pas là, là! Là, là, là, là, là, là, je suis pas là, laissez-moi, je suis pas là. Ah merde! Mais là, non, non, non, mec, là. mec, mec! Ah, mais ça fait bobo! Beau beau. Attends, enfin, on a fait un Bah, non. Ah, ah d'accord, comme ça. Ah, Vas-y, faut le buter, faut le buter pour reprendre Vincent là. Mais j'ai plus de capple ouais, Allez, un coup de parti, un coup par là Oh là, oh là, je me fais je défoncer, mais c'est pas grave je je je suis suis pas fait. On est fight pas, on fight pas, pas, pas, pas ça. T'as euh, pas de pomme Non, j'ai pas de Tiens, j'en ai qu'une. Mais j'ai triste. T'as combien Mais t'as un cœur d'abso, fais pas chier. Sois là, sois. là Y'a la top, y'a la top, la top, cachée. Bouge, bouge, bouge. C'est du C'est qui la top C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous tu peux nuler les, faut pas tuer le nuler les. Non, j'ai rien fait, voilà. Voilà, je suis avec vous, j'ai rien fait. Faut pas tuer le nuler les, faut pas tuer le nuler les. Si, si, faut le tuer. Mais non, c'est la top, il va agir contre ses mates, laisse-le. Refresh, refresh, refresh, refresh. Ouais, je mets Blaze, vas-y Blaze. Mec, vis toi, t'as une gap. Il y a un autre, il y a Bichard comme ça, on te tuait. Salut, hein. Il y a une top qui agit. je wesh. Bouge Ah c'est la top C'est la top C'est la top C'est C'est Non Moi il m'a tapé Mais non Mais pourquoi je suis Mais Parce qu'il m'a tapé Il m'a tapé Vas-y Pierre Carré Non Ça me kill Vas-y Vas-y Les violets Les violets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 J'ai pas de heal par contre. Oh, mais non, j'ai pas de heal, nulélé. Oh, nulélé, c'est dégueulasse si tu me tues. J'ai pas de heal. L'élé ah, ah, de... Merde <rire> <rire> Shadow passe Non, mais me tue pas, oh, vas-y, tu vas vas c'est dégueulasse, mec, j'ai pas de heal. Oh, oui, oh Shadow, t'as vu je move ou pas Mais Velbax, ve ve c'est la. Mais non non, je suis pas la top Non, c'est pas la top Il est content, Nulélé. Il est là, il est là, Nulele il est là Non, c'est est là je suis trop con d'être resté aussi. Non, mais tu es pas, mais tu es pas, je suis ami, je suis ami. Vas-y, belle balade. Attends, Bichard, il est un oh, bon, tu es pas, Mais tu es pas, mais tu es pas, mais tu es pas, c'est dégueulasse. Euh, c'est dégueulasse. Euh, Bichard, le mec <rire> qui, qui <trouve> tout <rire> le monde. Je, tu es tous les clean-up. <rire> balade Non, j'ai quel gueule C'est une blague, c'est une joke. GG, la cape Oh putain, GG, Pierre. La cave. Je descends. Je laisse. Oh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 non mais non. Putain. Gros, je sais pas quoi faire. Il y en a, ils ont fait des creuse. Il faut du cul là. Non, nous les les. Ils vont nous les, nous les, non, les, non, les mais il faut bah, les suivre. Euh... Ok, ok. Pégabie, okay il il doit euh... être dans Non, il va bah, moins un tap, être... il va moins un tap. Arrête, arrête. Touché. Non, non, non non, non, non, non, non je lui arrête, <rire> arrête, arrête, non. Pierre carré.